Bonjour, c'est François Blais d'Impulsion Talent. Je suis maître praticien en hypnose, formateur et conférencier. Et j'ai eu la chance de participer à, au dernier workshop de Lingen euh, où le principe, c'était de créer notre offre transformationnelle euh, Comment euh, pour, pour mieux accompagner les personnes sur euh, bah, une, une durée plus longue pour vraiment amener à une transformation. Ah, c'était sur deux jours euh, et donc, on a pu euh, bah, découvrir tous les éléments constitutifs bah, d'une telle offre et, et, et comment nous euh, nous, nous mettre, euh, bah, voilà, créer quelque chose qui soit à notre image. Et euh, bah, simplement, lors d'une un, partie où on était en sous-groupe, on était, euh, on était juste à, à, à quatre avec euh, avec une coach de, de Lingen, eh bien, euh, on a pu euh, échanger là-dessus. Et moi, très, très vite, il y a, il y a quelque chose qui m'est apparu. Jusque-là, euh, j'ai fait beaucoup d'hypnothérapie. Et là, euh, j'avais cette offre euh, qui m'est venue, euh, Réveil à la joie, où, euh, eh bien, je me dis, euh, en fait, mon épouse me dit toujours que je bondis du lit euh, pour, euh, pour pour avancer. Et, euh, et c'est vrai que depuis que j'ai créé cette activité, euh, j'avance vraiment très, très vite. À chaque fois, on me dit, bah, oui, on waouh, faire le déjà là, donc c'est c'est vraiment canon et, euh, et je me dis bah, ce qui serait génial c'est que je puisse transmettre ça à, à d'autres personnes. Et, euh, et donc voilà on, on j'ai rapidement pu bah, structurer mon offre. Et derrière il y avait ce challenge ce challenge où euh, l'idée c'est euh, en 28 jours on était tous euh, connectés les uns aux autres et on s'est dit bah, tiens euh, on va euh, pouvoir euh, contacter autant de personnes sur les réseaux sociaux, pour derrière déclencher environ autant d'appels stratégiques. Et euh, ensuite, euh, pour proposer à une partie des personnes avec qui on aura passé une heure pour ben, les aider, euh, vraiment leur, leur donner de, de nous-mêmes, de ce qu'on sait faire, pour qu'elles aient envie de dire bah, « ok, c'était génial pendant une heure, j'ai envie d'aller plus loin et, ». Euh, et donc, leur proposer notre offre si elles le souhaitent. Si, euh, si vraiment elles souhaitent aller plus loin, à ce moment-là, on peut leur proposer notre offre. Éventuellement, proposer un, un, un, un deuxième échange et, euh, et ensuite, bah, pouvoir commencer à travailler avec elle sur plusieurs mois et vraiment obtenir une transformation. Donc, euh, ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a vraiment fait gagner du temps. Euh, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on avait 28 jours pour trouver en principe notre, première, euh, notre premier client, notre première cliente pour ma part. Euh, et euh, c'était vendredi, ça s'est continué sur le samedi, donc deux jours de workshop. Et ben, le lundi, la première cliente à qui j'en ai parlé m'a dit euh, « mais oui, moi, ça m'intéresse. Hein. Ce n'est pas juste l'entretien du d'union qui m'intéresse. Moi, je veux faire le, le programme. J'étais, waouh, mais j'en ai à peine parlé. Quoi. Donc, c'est vrai qu'on travaillait déjà ensemble, mais c'était assez génial. Et après, de, de proche en proche, euh, ben, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs appels avec différentes personnes. Donc, pour certaines, c'était pas encore le moment, mais on voyait des étoiles dans les yeux à se dire, ben, waouh, c'est génial. Euh, et, euh, et puis, euh, voilà. Et d'autres, c'est pas du tout le moment et, et c'était... C'était moi les étoiles, mais et, et à nouveau une autre personne qui a, qui a été intéressée. Euh, donc vraiment génial quoi, de, deux personnes que j'accompagne sur plusieurs mois, euh, c'est ça fait une sacrée différence euh, en termes de stabilité de mon activité et, euh, et puis ça me permet de, de me déployer, quoi, de déployer mon message, de, de passer plus de temps à approfondir avec euh, avec certaines personnes pour éviter d'être juste là à mettre. des... Euh, à mettre des pansements sur des jambes de plâtre, là, on peut vraiment aller en profondeur, c'est canon. Euh, merci, euh, au plaisir d'échanger avec vous et, et puis euh, prenez contact avec euh, l'équipe de l'Ingen euh, et euh, devenez des, des coachs prospères. Bye bye.